Bonjour les jumeaux, et eh bien vous êtes sur la chaîne des Yushka, sur la chaîne euh, du tarot donc des cinq soleils. Et puis je suis là, j'ai décidé ce matin de faire euh, une vidéo vous concernant. Donc et eh ben, nous sommes en juin donc 2018. Hein. Et, il y a quelque chose qui me tracassait un peu sur les sur les Gémeaux, un peu sur l'énergie des, des Gémeaux. Quoi. Alors, euh, bon, j'ai de la famille qui Gémeaux, et donc je me suis interrogée assez par, personnellement, je veux dire, impliquée, je suis impliquée un peu personnellement par rapport à mon entourage familial, donc, où j'ai des Gémeaux, alors, bon anniversaire les Gémeaux pour tous ceux, disons, qui, qui n'ont pas vu mon autre vidéo et, et je vous souhaitais naturellement un excellent anniversaire. Alors voilà, on va basculer donc dans la deuxième partie un petit peu des Gémeaux. Et, voilà, je regardais ce matin, j'ai eu envie de faire quelque chose de particulier, de fixer euh, les, les énergies disons qui arrivaient, comment ça pouvait... Euh, quelque part, affecter votre comportement, affecter votre morale, affecter vos relations, parce que vous êtes un être, euh, le, le Gémeaux est un être euh, euh, intuitif, sensitif, hein. il est plein d'allants, euh, il aime que les choses bougent, il a un côté, disons, euh, assez franc du collier il est très vite euh, blessé si on lui dit pas euh, la vérité ou même qu'on tourne autour du pot alors bien sûr il faut toujours mettre un petit peu euh, des, euh, des rondeurs avec les gémeaux parce qu'il faut savoir quand même qu'il a un côté euh, quelque part euh, vénusien mais oui mais oui parce que on dit que c'est Hermaphrodite et dans Hermaphrodite, euh, en pensant disons à Hermès et Aphrodite, et eh bien vous avez les deux planètes qui se conjuguent à un moment donné, donc le féminin et le masculin euh, qui se retrouvent là quand il y a une excellente symbiose. Euh, équilibre, on va dire, gémeaux, où euh, Vénus et Mercure se retrouvent. Donc c'est tout simplement la traduction Hermaphrodite, donc Mercure-Vénus. Alors, euh, ben bah voilà, donc il euh, y a un, un côté disons franc il y a un côté disons où quand même vous avez besoin, d'amour et d'être arrondi, d'arrondir, qu'on arrondisse malgré tous les angles avec vous. C'est pas qu'on vous mente, mais qu'on arrondisse les angles. Voilà, alors euh, je vous dis tout ça avant de commencer, euh, quelque part c'est une introduction à, à ce tirage hein, qui va parler de, de vous hein, dans, dans cette donc deuxième partie de votre signe. Euh, les énergies qui arrivent ou qui commencent déjà même à se mettre en place pour certains d'entre vous euh, qui sont plus particulièrement sensibles à telle et telle planète euh, selon, disons, leur thème astral. Donc il y a déjà peut-être une réaction, ça sera un petit peu plus tardif que les autres et tout, mais voilà ce que j'ai retrouvé donc dans ce tirage. Alors, euh, je vous présente donc ça, c'est le tirage donc du tarot euh, des cinq soleils. Ce sont mes cartes, d'accord? Vous les trouvez que sur mon site hein, qui s'appelle euh, le tarot www.tarodescinqsoleils.com. Voilà. Alors nous avons là en deux, ce sont donc les cartes majeures donc euh, qui correspondent, qui sont euh, les 22 cartes majeures hein, donc euh, du tarot des cinq soleils et ces trois petites là font partie donc des 50 cartes mineures donc du tarot des cinq soleils hum. alors euh, on, a, on a commencé déjà par... Euh, le côté un petit peu, on voit l'aveuglement là. Et on va voir un petit peu comment ça se développe et quelque part ce qu'il faut fixer, disons, au centre. Alors, on voit que sur le côté gauche là, sur le côté gauche, il y a une, il y a beaucoup d'eau. Déjà, il y a beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'il y a, disons, une forte euh, charge euh, d'émotion. Euh, qui, qui, qui tombe sur vous, alors ça peut être même, disons, passionnel concernant un sujet passionnel ou concernant une passion ou Concernant également un vœu qui vous est cher naturellement, et ça peut euh, ça ça ça peut être disons autant le mariage, ça peut être autant disons euh, parce que c'est il y a beaucoup de, de de de retour à la justice là également, donc de retrouver un petit peu votre état, votre disons quelque part votre euh, vous avez envie d'enterrer certaines choses pour aller de l'avant, voilà, hein, c'est un petit peu c est, c est cette chose-là qui traîne, c'est un peu votre boulet à votre pied, vous avez envie de passer à autre chose, d'aller de l'avant et de façon à faire table rase, disons, sur certaines choses qui, qui vous sont arrivées, même dans le passé, mais que vous continuez naturellement pour le moment à tirer hein, avec vous. Alors, ce euh, ben, c'est pas toujours facile parce qu'il euh, y a des vieux démons qui, qui, qui refont quelque part euh, surface. Et vous pouvez, il faut dans ces conditions ouvrir malgré tous les yeux hein, euh, sur euh, les signes <coughs> pardon, que, que vous fait la vie. Euh, parce qu'en ce moment, euh, la, la vie fait des signes. Donc il faut regarder. Il faut regarder, c'est anodin, c'est une phrase qu'une personne prononce et ça vous fait tilt dans la tête. Ah oh bah tiens, c'est une mise en relation avec ce que vous voyez, avec ce qu'on euh, vous dit, etc. Euh, et ça, à un moment donné, même si le sujet, disons, ne, ne, ne, ne correspond pas à ce que vous vivez ou quoi que ce soit, quelque part ça fait tilt et vous devez rebondir à chaque fois pour passer à autre chose. Voilà, mais c'est des choses qui viennent du passé hein, qui, qui vous ont blessé hein, tout simplement alors on va également euh, disons voir un peu hmm, comment euh, euh, la situation elle évolue mais c'est un petit peu vous savez ça fait toujours un grand huit hein, un petit peu parce que l'un ne monte que si l'autre monte aussi donc il faut comprendre que ces énergies plic plac comme ça faut les faire évoluer tout au long de la journée selon le message que vous avez selon ce qui se passe et comprendre que euh, oui, il y aura des retours du passé, des choses qui vous font remal, qui vous feront mal, que vous voudrez régler, que vous voudrez plus entendre parler, vous vous, vous voudrez vraiment tourner la page. D'accord, mais ça peut être dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être plic ploc comme ça sur un courrier, vous voyez, un, un coup de téléphone qui vous déplaît, vous avez plus envie d'entendre. Ça c'est des petits rappels, hein, ce sont simplement des petits rappels. Pour vous dire ce que vous avez plus envie de vivre, il faut maintenant euh, que vous mettiez le doigt dessus, hein, c'est le cas de le dire, hein, euh, enlever le bandeau et dire OK, ça j'ai bien compris, j'en ai plus envie du tout et j'ai envie, disons, de vivre maintenant ma vie d'une autre façon et d'avoir de ne pas traîner des gamelles, voilà, en, en quelque part, hein, voilà. Alors là, après, euh, je vous dis, euh, franchement, il y a une il y a une connotation euh, qui est extrêmement euh, jubilatoire, on va dire. Euh, très euh, jubilatoire. Euh, vous allez avoir euh, un on va dire des énergies, hein, c'est toujours ça, parce que moi je peux pas vous faire une voyance en direct, hein, je, je le fais à combien de personnes ça ce tirage, hein, concernant ces énergies très spéciales, disons, euh, de, ce, de ce mois de juin pour euh, le, les Gémeaux. Alors euh, je me cible, disons, également sur une énergie euh, euh, euh, très nerveuse, voilà, quelque chose de très nerveux qui arrive sur vous. Euh, un espèce de, de vent puissant où vous aurez envie dans ces conditions et eh ben de là ok vous lâchez et eh ben là boum quelque part vous entre parenthèses quelque chose comme ça et eh ben vous avez envie de vous libérer et de dire ce qui se passe et voilà et d'agir et même de vous rendre quelque part extrêmement utile même dans la société, dans la famille, dans les trucs comme ça, bref, le fait de vous vous, vous réapproprier quelque part votre vie. Et votre énergie qui arrive sur vous comme ça, très très forte, c'est une énergie très forte qui va arriver et tout d'un coup, vous aurez l'impression qu'il faut absolument la dépenser de, de voilà, faut la dépenser, allez, tout de suite allez, on y va, on passe à quelque chose de nouveau, on va faire comme ci, on va faire comme ça, et on va restructurer et ainsi, et voilà, etc, etc bref, là quelque part, je vous donnerai, disons le, le conseil qu'on donne à, à, à des... À des, à, des, à des sportifs tiens je vais prendre l'exemple le, le, le, le, du sportif là. Euh, qui à un moment donné euh, juste avant euh, juste avant le combat vous voyez à la course ou quoi que ce soit euh, il est là il trépigne, il y a un taux d'adrénaline qui monte en lui et tout pour pouvoir, disons, euh, exécuter quelque chose. Vous savez, il y a toujours quelque chose, une espèce de montée d'adrénaline comme ça. Et tout d'un coup, on a envie vraiment, allez, vraiment de, de, de se dépenser et tourner à la force. Bon, mais si vous ne vous êtes pas sportif, vous voyez ce que je veux dire. Tout d'un coup, vous allez prendre, imaginez votre terrain de vie. Et votre, disons votre, votre votre votre quotidien, un peu comme si c'était un terrain de sport où faudra vraiment dépenser votre énergie à tout prix, trouver de nouveaux trucs à faire, et tout réinstaller votre famille, etc. etc. Bref, vous allez un petit peu euh, trop décharger d'énergie. Euh, si vous recevez de l'énergie. Vous savez que c'est pas pour rien, hein, comme le sportif, quand il reçoit de l'énergie, c'est pour, disons, faire quelque chose. Vous, vous allez recevoir de l'énergie, alors quelque part, le conseil là qu'on donne, c'est réellement de l'absorber. Vous voyez, on voit là un soleil, hein. quelque part, on voit un soleil avec... le soleil, qu'est-ce qu'on fait On prend le soleil on se fait également plaisir. Vous voyez, je vous disais aussi également avec cette connotation de Vénus, profitez de bons moments dans ces conditions. Allez, euh, où vous voulez, profitez de votre moment comme vous l'entendez là. Faites-vous du bien hein, à un moment donné. Ça ne veut pas dire d'être dispersé parce qu'en plus de ça, vous vous rendez compte, c'est sur le signe du Capricorne. Donc s'il y a un signe qui n'est certainement pas dispersé, c'est vraiment le Capricorne, mais le Capricorne, naturellement, il a une connotation avec ce qu'on appelle, disons, une forme de révélation, de, de, de révélation. Ça correspond, disons, à la. À, même dans le Tarot de Marseille, parce que je fais une, une. Je tombe des cartes maintenant avec le Tarot de Marseille. Dans le Tarot de Marseille, ça s'appelle. La, la carte qui porte le signe du Capricorne, ça s'appelle la Maison de Dieu. Bon, chez moi, c'est le c'est le bédouin. Voilà, mais il porte le Capricorne, c'est-à-dire on il y a une, quelque part une destruction. Là, maintenant, il, il, il va falloir des reconstruire parce que c'est comme ça hein, qui fonctionne le Capricorne. Voilà, vous avez un bulletin devant vous, mais vous avez les forces pour pouvoir assumer et puis pour avoir aller de l'avant. Et effectivement. Euh, vous avez là euh, deux signes euh, qui sont côte à côte et qui arrivent là en même temps, c'est-à-dire ces deux signes saturniens. Vous vous rendez compte, vous avez le capricorne et vous avez également le verso. Donc, il y en a un qui pose des plans, il y en a un autre, disons, qui ouvre, disons, qui, qui, enfin, lui, il donne des plans, c'est comme un architecte. Et lui, il, il construit, disons, cette nouvelle façon, disons, de vivre. Mais avec, disons, l'aide de tout le monde. À la charge, il ne faut pas que vous la mettiez que sur vous, sauf naturellement. Si vous êtes seul et que vous avez, disons, un problème personnel à, à, à, à traiter, bien évidemment. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a toujours une carte quand même qui est amie, là, qui accompagne, et qui, ma foi, euh, con, dit... Euh, oui, parce que ce sont des lettres quand même très amicales. Hein. Là, je vois au centre, c'est très, très amical. Vous voyez les inséparables. Bon, euh, euh, le verso, le médium, là, on, on sait que quand même c'est un, un signe qui est extrêmement, disons, quelque part fraternel. Hein. Avec cette providence, c'est une aide du ciel, quelque part. Bon, alors vous allez recevoir beaucoup d'énergie. Ne vous trompez pas sur cette énergie. Elle va vous servir... Petit à petit, pour régler des problèmes et tout, on vous donne en ce moment comme un espèce de coup d'énergie, comme on prendrait un coup de soleil. Vous voyez ici, sauf que vous n'allez pas avoir un coup de soleil, vous allez avoir un coup d'énergie. Alors, distillez-le, profitez-en, imprégnez-vous, euh, profitez de faire calmement. Très calmement ce que vous avez à faire. Ce sont des cartes qui sont froides et qui sont calmes, ça. Même si elles sont extrêmement actives. Hein, parce que le, le, le, le médium, là, c'est une carte qui est même nerveuse et active et plein d'allants. Mais euh, il faut rester, disons, dans, dans, dans la mesure, disons, de l'équilibre, mes amis. Et oui, parce que là, maintenant, on va basculer à la chute, on va voir la chute un peu, où ça nous mène, hein, quelque part, eh bien, je vais vous dire, si vous avez bien utilisé les énergies, c'est-à-dire que vous avez réglé votre passé, que vous accueillez, disons, ces bonnes énergies, vraiment à bon escient, hein, voilà, et ensuite, vous allez avoir, allez vers la troisième partie, où on vous dit, eh oui, tu peux bouger, il est temps de bouger hein, maintenant. S'il y a des dossiers à faire, s'il y a des contacts à avoir, je dis ça parce que c'est assez quand même communautaire ou administratif le camp, étant donné que c'est la carte qui porte euh, euh, le signe de la Vierge, hein, voyez-vous. Donc il y a quelque chose, disons, euh, bon, euh, plus communautaire qu'autre chose, bon. Euh, et... Là, vous allez voir, regardez voir, ici c'est quand même sur la base de la lune et ici on a la carte de la lune. Alors, mes amis, <rire> euh, là, justement, tout ce que vous aurez fait avant fera que vous serez prêt à avoir les idées claires et à choisir le style de chemin que vous voulez prendre, le style de contact. Que vous voulez avoir Le style, par exemple, de lieu de vie, que vous voulez avoir Vous n'allez pas vous laisser baloter, vous voyez Baloter, hein Voilà, vous n'allez pas tomber non, non plus dans le trou parce que vous êtes bien fixé, bien renseigné. Vous aurez la capacité de pouvoir analyser votre situation comme un roi de la euh, juger de l'estimer c'est quand même le signe de la balance ici hein, quand même donc euh, s'il y a un signe qui sait euh, juger les choses ou voir les choses peser le pour et le contre faire la part des choses et tout c'est quand même euh, évidemment euh, le... Le, le roi, donc, parce que pour moi c'est le roi, hein, dans le tarot des cinq soleils, c'est le roi, donc qui porte le signe de la balance. Mais c'est la carte quand même des diplomates et puis de la clémence. Donc à nouveau, il y a une porte de sortie, on la voit bien là, hein, voilà, il suffit juste de, voilà. Terminer avec des choses du passé qui vous plaisent pas parce qu'il faut lâcher les casseroles pour pouvoir naviguer tranquillement, reconnaître toutes ces petites choses qui vous aveuglaient, voyez-vous, vous recentrer sur ce qui est absolument euh, indispensable, c'est-à-dire votre futur, votre devenir, ce que vous avez envie de poser, ce que vous avez envie de fixer et toute énergie bienfaitrice que vous pourrez apporter à ce projet sans s'éparpiller de façon à créer quelque part là une nouvelle façon disons euh, de euh, si vous êtes en amour c'est en amour si c'est disons un, un travail c'est un travail et tout mais on va dire un nouveau nid quelque part vraiment accueillant donc, restez bien centré, ne vous éparpillez pas parce que la fin donc du mois, vous risquez, ou, ou, ou même encore après, parce que vous savez, les énergies, ça ne coupe pas comme ça, hein, vous voyez ici. Eh bien, il euh, faut savoir que il faut que vous ayez vraiment les idées claires de façon à ne pas retomber dans certains travers et avoir Vraiment cette capacité d'analyse et de profiter de toutes les opportunités pour vraiment avancer et décider d'un nouveau chemin. Et bien voilà mes amis, euh, j'ai mon. Euh, j'espère que cette petite euh, vidéo vous a plu. Oh, oui, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu éraillée. <rire> j'ai la voix éraillée. Hein voilà, ce que c'est que de chanter avec la fenêtre ouverte, <rire> quand, quand on roule, hein, bien sûr, en voiture. Alors, ben, écoutez, c'est pas grave. Mmh. <rire> euh, ben, J'espère que cette petite vidéo vous a plu, à mes gémeaux. Et puis, voilà, c'était intuitif, c'était spontané, c'était intuitif. Moi, je marche beaucoup à l'intuition. Euh, vous avez vu que le mois passé j'aurais pu faire trois quatre vidéos d'un coup parce que c'est comme ça que je le sentais. Là maintenant ben voilà, je voilà, j'ai senti ce matin en me levant, voilà, j'ai eu un coup de j'ai eu un coup comme on appelle j'ai voulu aller voir, voilà. Et j'ai observé ces cartes et j'ai dit ben je vais les mettre en ligne parce que ouais, je les ressens vraiment bien, je sens que c'est qu'il y a quelque chose là, qui se passe. Eh bien, mes amis, je vous quitte, hein, et puis euh, à tous les Gémeaux, naturellement, je souhaite euh, euh, encore un bon anniversaire, hein, un excellent anniversaire, bien sûr. Et inutile de vous dire que les... parce que je vois beaucoup de lunaires là, en plus de ça, c'est évident que tous les signes euh, qui ont euh, la Lune en, en ce moment en, en, en Gémeaux, hein, donc... Et eh bien, il faut qu'ils aillent voir, hein, parce que c'est intéressant, ça, ça, ça, ça, ça, ça les concerne aussi. Et hein. eh bien, voilà, mes amis, je vous quitte, je vous quitte. Hein. Hein? Et puis, comment je dis toujours, likez, abonnez-vous aussi également, partagez, commentez. Au revoir, au revoir, les amis.